Tu as fait pour moi l'élohim. je veux que tu saches, que mon cœur est tout à toi, mon âme, mon âme, tu as sauvé mon âme, mon âme Il n'existe pas le meilleur cadeau oh, pour moi Yeshua tu es, tu es le plus beau cadeau tu peux donner la joie comme toi Qui peux donner la paix comme toi Ce a pas de meilleur cadeau pour moi Yeshua Tu es, tu es le plus beau cadeau pour moi Yeshua Tu pas de meilleur cadeau Pour moi, Yeshua Tu es, oui, tu es le plus beau cadeau Pour moi, Yeshua Tu peux donner Un choix comme toi Qui peut donner Ma prière est que tu écoutes ma voix, et que tu sois auprès de moi, Yeshua. Ma prière est que tu sois auprès de moi, et que j'écoute ta voix, Yeshua.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 tu peux donner la joie comme toi Tu peux donner la paix comme toi Il n'existe pas de meilleur cadeau pour moi, Yeshua Tu es, tu es là. Yeshua. Tu you Josué Tu és e Josué Tu és e Tu es, es et choix, tu es